Bonjour. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le, le CRDP. En fait, euh, c'est euh, un service qui est rendu aux enseignants du primaire et du secondaire au niveau du suivi euh, de leur formation et de proposer des, euh, des ressources aussi. Euh, moi, je suis chargé euh, sur la Corrèze de, euh, de tout ce qui est TIS. Donc, euh, ça tombe bien en Corrèze, euh, il y a 10 000 tablettes euh, qui sont euh, donc euh, prêtées aux collégiens. Tous les collégiens ont une tablette et tous les profs de collège ont une tablette. Euh, ça fait euh, donc 800 profs euh, qui se retrouvent avec euh, une tablette et euh, les élèves euh, ont, ont leur tablette à la fois à la maison et en classe. Euh, donc. Euh, on se retrouve avec des éditeurs qui vous disent, euh, oui, oui, il n'y a pas de souci, euh, nos manuels euh, fonctionnent sur les tablettes. Avant, c'était la même chose, ils nous disaient, ça fonctionnait sur, euh, sur Ubuntu. Et au final, euh, rien ne fonctionne. Et on se retrouve avec des espèces de PDF euh, qui sont mal scannés, euh, fournis par les, par les éditeurs, euh, et qui, euh, au bout de, enfin, qui ne sont pas utilisés par les, par les enseignants. Hein. Donc, on arrive à, on arrive à, à une situation. Où euh, il s'agit de, de mettre des ressources sur les tablettes. Sinon, ces tablettes, l'outil euh, au début, bon, il y a, y, a y a le buzz hein, par rapport à la tablette. Et, euh, et après, ben, il faut bien travailler avec, hein, puisque les élèves, les élèves rentrent à la maison, reviennent. On, a, on a vendu politiquement le, le, le produit en disant aussi que ben il y aura le cartable sera beaucoup plus léger. Hein euh, et effectivement ça partait d'un bon sentiment sauf qu'au final les éditeurs n'étant pas là et puis euh, bah, le cartable il était encore plus lourd avec les 600 grammes ou les 300 grammes de la tablette hein. euh, et donc euh, nous CRDP on s'est retrouvé à, à entendre tout ce qui se disait euh, et on suivait cette opération de très près alors attention, pas une, je précise hein, ce n'est pas une expérimentation hein, c'est à dire que tous les gamins ont une tablette tous les enseignants, ceux qui veulent, ceux qui veulent pas. Euh, il faut, il faut, euh, en fait, il faut former tout le monde, hein, je veux dire, c'est un outil et qui est euh, dans les cartables des élèves euh, au quotidien. Donc nous, on s'est penché sur la, la problématique, on s'est dit, voilà, il va falloir qu'on fasse, euh, il faut qu'on produise des ressources et, et, et les meilleurs à produire des ressources, ce sont les profs eux-mêmes. Donc on est parti euh, de ce principe-là et euh, on s'est mmh. dit, on va faire un, un, labo, euh, un labo tablette, d'accord on un labo tablette avec des enseignants. Euh, et le, le, le premier souci qu'on a, c'est de créer un, un cahier des charges. Donc on a mis au point un cahier, un cahier des charges. Ce labo tablette existe maintenant depuis un an. C'était assez comique, hein, le cahier des charges, parce qu'on s'est rendu compte que euh, les, les enseignants étaient très souvent au même niveau que les élèves, notamment par rapport au droit à l'image, etc., les ressources. Bon, je vous passe des, des, des détails. Hein. C'était euh, des fois euh, assez euh, bon. Ensuite, il euh, y avait, il euh, y a deux ans, euh, vous avez eBook Author qui est sorti, euh, Mac faisait le forcing par rapport à, à ces, ces logiciels-là. Hein, produire des ressources, c'est très facile, etc. etc. Donc, euh, de toute façon, c'est toujours très facile lorsque euh, le, le, le produit est propriétaire. Hein. Hein, comme, comme euh, généralement ils vous disent toujours le, le problème il est entre le clavier euh, et, et l'écran hein, c'est jamais le, le produit qui pose problème donc euh, on se retrouve avec des e book auteurs, on se retrouve avec des courses managers, on se retrouve avec euh, du, euh, du opal, on se retrouve avec du calibre on se retrouve avec du sigil donc on s'est amusé à tester tout ça parce qu'on avait des collègues qui, qui tournaient déjà sur e-book author il y avait des collègues de maths notamment qui utilisaient Sigil pour faire des e-books e qu'ils mettraient ensuite sur les tablettes parce que le souci c'est bien ça, c'est qu'il faut que ça aille sur la tablette parce qu'il n'y a plus de salle informatique et il n'y a pas de, de clé wifi, de port wifi sur ces tablettes hein. euh, etc. donc euh, ensuite produire des ressources et mettre à disposition ces ressources et en fonction des établissements, euh, eh bien, euh, pareil, hein, euh, on, vous, on vous prône euh, l'iTunes, uh, iTunes U à distance, c'est super, quand on est à la maison. Par contre, quand vous êtes dans un établissement avec 400 élèves et que le prof de techno, euh, il vient de mettre en, en ligne un cours sur iTunes U et il demande à ses 25 élèves, euh, minimum 25 élèves, hein, euh, de se connecter dessus, eh ben, voilà. Monsieur, ça marche pas, monsieur, je ne suis pas connecté. Euh, monsieur, moi je suis nouveau connecté. Bon, et puis ça dure, ça dure la, la séance, quoi. Hein. Et au final, ben euh, je vous passe les gros mots sur le matériel, hein. euh, ça ne marche pas. Donc il fallait trouver des, des solutions. E-book euh, e et Course Manager ne fonctionnent que comme ça, c'est à dire qu'il faut se connecter sur le serveur Mac hein, euh, pour récupérer la ressource. Une fois qu'elle est installée sur votre, votre tablette, ça fonctionne. Mais il faut la ramener. Donc, à la maison, pas de souci. Sauf que lorsque vous avez des collégiens euh, qui, à qui vous donnez en devoir euh, de télécharger le cours sur la tablette, oh ben, je peux vous garantir qu'ils ils reviennent. « Ah ben non, j'ai pas pu. Ah ben non, euh, j'ai oublié. Ah ben non, j'ai pas de connexion, etc. etc. » Donc, euh, vous voyez, vous retrouvez à faire cours avec la moitié des élèves qui ont, qui ont la, la, la ressource et puis l'autre, bon, elle est là, elle tourne en rond. Donc euh, nous, CRDP, on est arrivé à la conclusion Opal était une bonne, une bonne solution à ce niveau-là. Donc on a structuré ça autour d'une vingtaine d'enseignants, et, et ça augmente, hein, la, la, la, le, le, le labo tablette continue euh, l'année prochaine. On fait des réunions régulièrement de, durant l'année, on se retrouve au niveau des profs, on règle surtout les problèmes de droit d'auteur, euh, etc., d'organisation aussi. On dépose les ressources sur un serveur FTP du, euh, du CRDP, donc les, les collègues euh, font des ressources, euh, des ressources publiables. On leur demande de, de nous produire une ressource, et nous, à côté de ça, on fait de l'assistance. Alors euh, là encore, il y a deux jours, euh, je ne me rappelle plus comment je fais pour euh, utiliser le, le, le scénario Reader, euh, hein, etc. Donc euh, on fait ça, hein, on fait exactement bon, ce qu'on rencontre sur les forums. Euh, on fait des formations aussi sur le terrain, euh, si les chefs d'établissement nous le demandent, donc on intervient, on fait de la formation et on fait du suivi. Et ce qui est maintenant, ce qui arrive, et ça, ça, ça rejoint un peu la, la, la, les nouvelles versions de, de Opal, c'est la mutualisation. Les collègues, par exemple, ils disent ouais tiens ça on pourrait. Euh, moi j'ai fait une vidéo dans mon dans mon bahut sur euh, sur je sais pas moi le, le, les, les mouvements euh, sur la bicyclette. Ben moi ça m'intéresse aussi. Donc on va mutualiser ces ressources. Donc nous au niveau CRDP on a fait une demande au niveau du CNDP donc au niveau national qu'on nous installe un un, un scénario serveur, de manière à ce qu'on puisse coopérer et, et voir un peu ce que ça donne de la production de ressources ensemble. Alors, ça prend du temps, hein, je veux dire, dans, dans, notre, dans notre structure. Mais déjà, actuellement, les collègues échangent. Alors ça, moi, je trouve ça pas mal. Hein. Ça fait quand même quelques années que je fais ce boulot. Et là, et là avec Opal, euh, c'est très facile de se passer les, les, les, les ressources. Hein. Moi, j'étais épaté. Hein. Euh, euh, je donne, je donne mon, mon, mon item aux collègues. Tout est dedans, etc. Ils le réutilisent. Euh, essayez de le faire avec une, une ressource que vous avez mise sur course manager de, de Mac. Euh, vous pouvez lui filer un, un IBA, je crois euh, l'IBA ou alors euh, un PDF. Hein, euh, et, et, et, euh, voilà. Mais la totale, pas, pas un morceau. Là je sors des, des, je, je, je vais vraiment au grain. Quoi. Et ça, c'est quand même euh, un sacré avantage. Et alors évidemment, bon, euh, on, paye, on, paye, euh, on paye les collègues hein, euh, avec les HSE, en fonction de ce que de ce qu'ils mutualisent. Donc alors, les, les, points, les points négatifs de la publication sur tablette. Mais c'est quelque chose qui, qui se retrouve aussi sur Opal, c'est que la prise en main est très difficile euh, sans formation. Hein, le, le, le, le prof lambda, euh, il ne va pas s'approprier euh, le, le, le logiciel, hein. euh, ce qui n'est pas le cas de course manager, qui en fait pour moi n'est absolument pas dans la tête du prof, c'est pareil, sauf que ça ne l'est absolument pas dans la réalité. Euh, il agglomère, il agrège des, des, des documents PDF, des Word, enfin, etc., tout ce que vous voulez, il, il, les, il les organise, et euh, il rajoute des vidéos, ça lui fait un, un espèce de cours, mais euh, la, la, comment dire la, la, il ne voit pas la plus-value euh, de, euh, de Opal. Il voit simplement le fait que ça va vite, que c'est très vite fait, euh, et voilà. Euh, la publication pour appareils mobiles n'est pas facile à comprendre au début. C'est-à-dire ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, hein, dans, la, dans, la, dans la tête des gens, euh, il faut y revenir. Hein. Il, y a, il y a deux jours, la collègue elle, elle a fait une formation euh, de 6 heures, euh, on, on, on l'a détaillée, on, on en a refait après. Elle, a, elle est partie en vacances et là, elle a oublié, elle ne se, se rappelait plus comment, comment ça fonctionne. Donc c'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça. Et euh, il n'y a pas de documentation euh, c'est pas un reproche, hein, c'est un constat hein. je, veux dire, nous, nous, euh, on, je vous parlerai après de, des conclusions qu'on en tire euh, la documentation par rapport à ce genre de, de publication n'est pas adaptée aux profs de base euh, sur iOS alors ce qui, ce qui, je tiens à préciser hein, les publications qu'on fait elles fonctionnent très bien sur Android comme sur iOS hein. euh, les, les, pardon, trois minutes ouais. donc euh, il est nécessaire d'avoir des interactions avec les autres applications, c'est-à-dire que lorsqu'un prof met une pièce jointe dans son, dans son cours, il faudrait qu'elle s'ouvre comme sur, euh, sur Android, euh, un PDF, par exemple, euh, sur lequel le gamin va écrire, va mettre ses réponses, il, il devrait s'ouvrir dans une, une application comme, euh, comme Acrobat Reader ou une autre. Voilà. Euh, et puis, alors, ce qui revient aussi, euh, c'est qu'il y a un seul skin euh, au niveau de la publication tablette, alors qu'il y en a au moins trois ou quatre sur la, la publication. Alors ça, ça c'est les retours. Il y en a deux non, il n'y en a plus. Donc voilà. Alors là, j'ai les captures d'écran un peu. Alors, l'interactivité, Alors je passe à les points positifs. Alors, les points positifs, si, si, hein, je veux dire, c'est quand même important. Alors, les, les enseignants, une fois qu'ils ont, euh, qu ont testé la version euh, donc, euh, Apple euh, avec Course Manager, il y en a, ben, ils basculent. Il euh, y en a qui basculent tout de suite sur, sur Opal parce qu'ils n'ont pas de connexion Wi-Fi dans leur salle de classe, parce qu'ils sont sur le terrain, prof de gym, hein. prof de gym il est dehors. Un prof de gym, utilise euh, ça. Donc ça c'est euh, un, un serveur, un mini serveur <coughs> une clé USB, c'est connecté, vous vous pouvez vous connecter hein, dessus, hein. c'est la Pedagobox, hein. vous, la, vous la chopez, et dessus il y a les ressources. D'accord. Donc euh, le flux RSS, tout à l'heure, euh, je le mets sur un serveur, mais ça peut être une clé USB. Les élèves se connectent dessus et je vous garantis que euh, sur ce petit boîtier là, qui vaut euh, 30, euh, allez, 40 euros avec la clé USB, hein, 40 euros, vous avez 25 euh, élèves qui se connectent dessus, euh, ils se téléchargent les vidéos, etc. sans aucun souci. Donc voilà. Donc ça, c'est les solutions pour ceux qui n'ont pas de Wi-Fi, et ce n'est possible qu'avec Opal, parce que le flux RSS, je peux le déposer où je veux. D'autres collègues déposent le flux, donc la, la ressource produite pour la tablette, sur le serveur pédagogique du collège, puisque les collèges ont un serveur pédagogique en Corrèze, donc ils peuvent le déposer dessus. Les élèves y accèdent et ne sortent pas sur le, sur le net. Et après, bon, ils peuvent aussi, il y a les profs qui font leur propre flux chez eux sur leur, leur espace free, etc. Et les élèves de la maison se connectent dessus. Voilà. Euh, alors, on a une très forte demande d'intégration du multimédia, hein, parce que les collégiens, on se rend compte que ben, s'il n'y a pas de vidéo, ben, ils apprennent moins faut que ça soit fun, hein, donc euh, des vidéos, et ça va, la tendance est actuellement à euh, un groupe d'enseignants de, qui ont utilisé Opal à passer à webmedia, c'est-à-dire de faire l'inverse, faire les vidéos et d'enrichir les vidéos, et, et les, ensuite les, les donner aux, aux élèves. Hein. Donc euh, ça c'est une tendance euh, qui, qui est en train de monter. Euh, tout ce qui est quiz, hein, tout ce qui est son, prof d'anglais, Prof d'anglais aussi, hein, qui, qui voudrait des, euh, des sons et avec des quiz en dessous. Donc, euh, Opal, y répond euh, en partie. Il euh, n'y a pas de, de souci à ce niveau-là. La souplesse de mise à disposition, je viens de le dire, hein, des ressources tablettes. Euh, repasser au papier, c'est important. Hein. Quand vous avez un gamin qui a sa tablette de fendue, et qu'il euh, ben, arrive en classe, et qu'elle est en réparation pour trois semaines, eh bien, il faut bien lui filer le cours. Donc là, il euh, y a un collègue qui est là, hein, il le fait directement de sa salle de classe, il génère le PDF, il l'envoie sur l'imprimante euh, du réseau, et il récupère le cours, euh, je sais pas moi, en une, une demi-heure. Hein, c'est à peu près ça, d'accord Donc, euh, euh, une seule adresse à saisir, et ce qui est bien, le QR code, c'est super, parce qu'il y avait des profs qui s'arrachaient les cheveux avec les adresses à rallonge, il manquait la, la, la lettre capitale, etc. Donc ça, c'est un super progrès. Il y a une seule, une seule adresse, et le prof met tous ses cours dans le même flux. Donc l'élève, en début d'année, il saisit un seul flux, et au fur et à mesure, les cours sont rajoutés. Euh, zéro papier est possible. On a, une, on a eu un, un, un travail académique sur, sur Limoges, qui a été fait en technologie, sur euh, donc un projet de zéro papier, en, en techno. Alors ça dépend entièrement des disciplines, hein. C'est pas possible avec toutes les disciplines. Et euh, ça, a de, ça avait l'air de, de marcher avec, euh, sur Opal, quoi. Euh, alors, on est en train aussi d'échanger énormément au niveau des enseignants sur les trucs et astuces pour euh, avoir, euh, comment dire, être très opérationnel. Oui, j'ai une minute. Euh, ce, qui est, ouais, ce, qui, ce qui est bien aussi, c'est le support des différentes tailles d'écran. Alors ça, moi, des, on, on teste des tablettes au CRDP euh, sur du 7 pouces, du 8 pouces, du 10 pouces, ça passe quoi. Je veux dire, l'affichage se fait correctement, les vidéos se lancent depuis la dernière, les dernières versions du, du Reader. Et ça, c'est quand même très appréciable. Et important aussi, la, je peux avoir une version courte, une version longue d'un cours. C'est-à-dire, je peux avoir une version pour des élèves faibles et des élèves plus forts. Tout en rajoutant simplement quelques items, hein, je publie et j'ai un deuxième flux. Voilà. Donc, si vous avez Scénary Reader sur votre, euh, sur votre tablette euh, ou sur votre téléphone, et que vous vous connectez sur, euh, sur la Pédagogos, vous scannez le QR code, et vous allez avoir la présentation, même celle de demain. Enfin, si ça marche, normalement, ça devrait marcher. Hein. Voilà, j'ai fini. C'est encore plus Il y a Un autre euh, cas d'usage, 10 minutes. Parce que, à on a. trop de temps en retard que la session parallèle. D'accord. Mais s'il reste une macro et D'accord. Après, ça captera. Pas est ça. de soucis.